Et salut à tous, à les amis, j'espère que vous allez tous ce magnifique ma personne aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personne parce que je n'ai d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur K Faction V4, le meilleur serveur PvP Faction du moment, les amis. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo récapitulative de l'ouverture, de qu'est-ce qui se passe présentement, et terminer la vidéo bien sûr avec un petit concours et les plans pour ma chaîne YouTube pour le futur euh, des prochains mois pour euh, avec K Faction et tout ça. Donc. On va commencer, les amis, directement par vous dire que lorsque vous avez fini d'écouter cette vidéo-là, vous pouvez commenter dans les, les commentaires votre pseudo. Je vais faire gagner un grade élite à une personne dans les commentaires. Si vous avez déjà le grade élite, vous pourriez le donner à un de vos copains, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, voilà. Donc, les amis, l'ouverture, c'était le 22 février. Comme vous avez vu, on a eu une parfaite ouverture pendant les premières 1h. Il n'y a pas eu de problème. Et ensuite... Il y avait trop de joueurs. Les machines ont crash. Donc, on a dû rapido presto, remettre des nouvelles machines en place, rajouter plus de slots et tout fixer les problèmes qu'il y avait. On a fait ça rapidement. Ça nous a pris à peu près 30 minutes, 1 heure. 1 heure après, le serveur était de retour. Donc, à 17, à 18h, le serveur était de retour et tout le monde pouvait jouer. Et tout le monde était content. Donc, on a juste eu ce petit problème-là à l'ouverture. Pour le reste, il y a des petits trucs qui ne sont pas encore activés, comme les coin flips. On a découvert un bug de duplication. Le bar aussi. des trucs qu'on voit fixer au... Cours euh, de la semaine pour bien être sûr de pouvoir vous proposer un serveur optimal mes chers amis. Donc je voulais quand même parler des chiffres qu'on a fait parce que c'est un truc de malade les amis. Donc 1300 joueurs et plus, j'ai pas le chiffre exact là. je l'avais mais j'ai l'oublié. Mais je crois que c'est euh, 1379 à la dernière, euh, au dernier calcul. Donc on va essayer de battre ce record là euh, ce week-end pour les... les enclins des AP. Donc si vous savez pas, les enclins des AP vont être à 16h le 29. Donc si vous avez envie de claimer un AP, on va aussi faire euh, gagner sûrement des passes VIP sur la... pour la file d'attente euh, sur le Twitter du serveur, le Discord. Donc rejoignez euh, le Discord si ce n'est pas déjà fait. Aussi, follow le Twitter sur Twitter. Et ensuite, euh, j'espère vraiment qu'on va être capable de battre ce record-là de 1379. Je sais que Il euh, y en a beaucoup d'entre vous qui se plaint de la file d'attente et tout, on a, on a rajouté des serveurs minage donc maintenant il y a trois serveurs minages où vous pouvez miner, je rappelle qu'il y a beaucoup plus de minerais dans les serveurs minage, c'est plus avantageux de miner sur le serveur minage que sur les serveurs faction vous pouvez juste ensuite tout récupérer avec votre slash réserve, comme ça et vous sélectionnez les items que vous voulez directement. Ensuite, en plus de tout ça les amis, il n'y a pas eu de problème de lag, euh, honnêtement, le PVP, tout ça c'est fluide, les events, quand même tout est bon, euh, et je voulais juste vraiment vous remercier, je sais que ça paraît cliché et tout, mais bon, ça faisait quand même euh, un an qu'on n'avait pas réouvert une, une version de k euh, on a ouvert la dernière le 9 février, là, cette fois-ci, on l'a fait le 22, donc un an, et à chaque année les gars, vous êtes présents, la dernière version on avait fait 1200 connectés, là, 1300, donc 100 de plus, on n'a pas... Aucun youtubeur aussi qui a fait de vidéos de présentation, de quoi, à part moi. Donc, euh, vraiment, euh, c'est juste grâce à vous, quoi. Et puis, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissant. Euh, malgré le fait qu'il y, y a peut-être des petits problèmes en jeu, il y a peut-être des petits soucis qu'on va être, essayer de corriger le plus rapidement possible. Euh, je voulais juste vraiment prendre le temps de faire une petite vidéo aujourd'hui, petite quand même, parce que je crois qu'elle va pas durer plus que 5-6 minutes. Mais pour vous remercier infiniment, chacun d'entre vous qui s'est connecté au serveur, que vous ayez acheté ou non sur la boutique. Je suis très très reconnaissant que vous soyez ah, toujours autant motivé et euh, actif à chacun de mes projets que je fais sur Kafaction ou que ce soit sur euh, Minecraft ou quoi. J'apprécie énormément votre support. Aussi, dernier petit point. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes avec les paiements Paypal. Euh, Paypal euh, a des petits problèmes à envoyer les points boutiques et tout. Il y a un problème de connexion ou je ne sais pas exactement c'est quoi le problème. Mais il y a un petit problème. Donc euh, si vous avez un problème, vous avez acheté des points boutiques et que vous ne avez pas reçus, vous pouvez faire un ticket support. Et pour n'importe quel autre problème aussi, faites des tickets support les amis. Ça ne sert à rien d'attendre 10 heures sur Teamspeak et ne pas pouvoir parler avec un admin. Je suis débordé en ce moment donc je ne peux pas aider chacun d'entre vous. Mais faites un ticket support et j'essaie de répondre dans les 24 heures, 48 heures au grand -midi. Max. Donc voilà. Merci à tous pour votre support encore une fois. Je sais que je me répète, mais j'étais tellement été émotif ce week-end. Je stressais beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo faction. J'étais à fond sur ce que avait des pixels. Euh, je m'attendais vraiment pas. Je pensais vraiment qu'elle allait avoir genre 600 joueurs, peut-être 800. Mais quand je, on a commencé à voir qu'il y avait déjà 700 joueurs à 2 heures avant l'ouverture du serveur, je me suis dit, waouh, ça va être énorme. Et comme ça a été, ça a été le, la plus belle ouverture que j'ai faite de tous mes serveurs. Donc 1300 euh, connectés. Ce week-end, je vais live l'unclad des AP. Je vais aussi faire des vidéos base tour, présenter les premières grosses bases, grosses formes qu'il y a du serveur. Et on va aussi faire des sûrement des vidéos Parce qu'on va troll les, les membres du staff troll les, les joueurs sur le serveur et tout ça Et bien sûr il y aura toujours mes vidéos Skyblock Pour ceux qui sont là que pour le Skyblock Ne vous inquiétez pas Les vidéos Skyblock vont euh, revenir Ne vous inquiétez pas juste que là pour l'instant Je peux juste moins être actif je dois m'occuper beaucoup des problèmes de Kavaxon Mais lorsque Kavaxon sera lancé Qu'on aura recruté des nouveaux staffs D'ailleurs il y aura des recrutements de staff en ce moment On a recruté déjà 10 nouveaux guides On aimerait peut-être en recruter 10 nouveaux en plus Pour qu'on ait une, une vingtaine voire 25 euh, guides Pour pouvoir aider les 1000 joueurs qui sont euh, présents, en ce moment si on fait le Network League il est 8h du matin au Québec, il a 800 personnes, c'est juste un truc de ouf quoi euh, donc vraiment un gros merci à chacun chacun d'entre vous, je me répète encore une fois, <rire> mais un gros merci les amis, je vous aime tous du plus profond de mon cœur. et on se retrouve ce week-end pour l'Unclem des AP à 16h euh, et puis voilà, je vous aime c'était Icons, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et bon jeu